Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder comment résoudre un exercice à trous en Python. Donc il s'agit de compléter du code euh, fourni. Alors, hop, donc pour faire cet exo, donc il faut être euh, au clair sur euh, les fonctions, la manipulation de texte et la conversion de, de type. Hein, comment passer du type entier au type chaîne euh, de caractère. Alors dans l'énoncé, on nous parle de palindrome. Donc un palindrome, c'est un texte, quand on lit du début vers la fin ou de la fin vers le début, ça nous donne le même mot. Par exemple, Bob, quand je lis, c'est B-O-B, puis si je lis dans l'autre sens, c'est B-O-B. Et on va regarder ça, donc pour euh, les nombres, on veut savoir si un nombre est un palindrome. Donc ça, c'est l'objectif. Il y a du code fourni, donc, qui se compose de trois fonctions. Et euh, chaque fonction va utiliser euh, l'autre fonction. Donc est nombre palindrome, ça utilise et palindrome. Et elle-même, elle utilise inverse chaîne. Donc inverse chaîne, euh, fonctionne entre guillemets toute seule dans son coin. Donc on va commencer par regarder le texte inverse chaîne, hein, le code fourni, c'est celui-là. Il va falloir compléter ce qu'on met ici et ce qu'on met ici. Donc inverse chaîne, ça prend en entrée une chaîne. Ça applique un traitement et ça nous donne en sortie la chaîne dans l'ordre inverse par exemple 2, 1, 4, 3, 1, 2 si j'inverse ça va me donner 2, 1, 3 4, 1 et 2 donc on va regarder en Python donc il faut euh, j'ai une chaîne, je veux récupérer une chaîne, donc result c'est ce que je retourne donc pour faire mon traitement je commence par dire que result c'est une chaîne qui est vide donc guillemets, guillemets et je vais prendre chaque caractère de la chaîne en partant du début. Et quand j'ai un caractère, je vais, dire, je vais le fournir avec euh, en y ajoutant « Result au fur et à mesure ». Donc là, on va exécuter ça. Voilà, donc il y a création des trois fonctions. Puis, il ne se passe rien d'autre parce que je ne fais pas d'appel à ces fonctions. Donc on va faire un appel à « Inverse ». Et on va lui donner, par exemple, le texte « Back » fait et ça nous donne cab euh, dans l'autre sens alors avant d'aller plus loin on va juste faire un petit print dans la fonction pour euh, comprendre un peu ce qui se passe hein. donc quand j'ai un caractère donc à chaque tour, à chaque boucle on va afficher caractère et le résultat donc on réexécute pour euh, prendre en compte cette nouvelle définition et ici on va regarder si j'appelle voilà, donc la première fois que j'appelle j'ai un B ça me donne B comme euh, que dans, dans mon résultat après mon résultat, quand je, lui, quand je veux lui ajouter A, bah, on va rajouter A et le résultat précédent donc A suivi de B ça me donne AB ensuite quand j'ai un C voilà. Alors, pour essayer d'être encore plus clair donc on va faire euh, par exemple back et puis euh, je sais pas hop, hello, on fait entrer donc voilà. Donc au début j'ai b, après j'ajoute a, j'ajoute c, j'ajoute c, j'ajoute l'espace et ainsi de suite. Donc j'obtiens bien euh, ça comme, euh, comme chaîne euh, à l'envers. Alors c'est ok pour la chaîne, l'inversion de chaîne. Maintenant on va regarder la deuxième fonction qui est fournie, c'est celle-là. Donc c'est une fonction qui s'appelle palindrome qui prend en entrée une chaîne et qui en sortie doit me dire true si la chaîne a un palindrome, et false sinon. Donc ici, par exemple, ça doit me donner true, et si, bah, comme il y a un problème quand on inverse ici, ça va me donner false. Donc on retourne au niveau de les palindromes. Donc là, voilà, je fais un peu d'espace. Alors, ici, donc on a une chaîne, on calcule l'inverse de cette chaîne, et on met ça dans une variable. Donc le résultat, là, il faut le donner en une seule euh, ligne hein, on n'a pas le droit de rajouter des, des expressions donc on va se poser la question est-ce que l'inverse est égal à la chaîne non. on regarde la définition voilà elles sont bien définies donc maintenant on va faire un appel par exemple Bach". est palindrome de bac qu'est-ce que ça me dit false alors là j'ai mon print qui traîne depuis tout à l'heure donc je l'enlève le, voilà, et je refais mon appel voilà, donc là ça me dit false voilà et par exemple si je fais back et j'écris cab là il va me dire true parce que quand on lit ça dans les deux sens c'est bien un palindrome alors pour être au clair pour bien comprendre donc maintenant on va regarder un peu les explications euh, par exemple si j'ai euh, si j'ai un texte comme par exemple Bobby. Si je fais son inverse, si je calcule son inverse, Bobby, bah ça me donne yob, yob fin c'est dur à lire. Voilà, il est inversé. Et maintenant, si je me pose la question, est-ce que ça c'est égal à Bobby On va me dire que c'est false. Donc c'est exactement le test qu'on fait ici. Hein. Donc c'est comme ça qu'on qu qu vérifie si on est un palindrome. Et on va écrire donc ce false, ça va être le résultat qu'on va retourner. Alors si on fait la même chose mais avec par exemple euh, Bob, bah ben là, il va me dire que c'est true. Pourquoi Parce que euh, quand on fait l'inverse de Bob, on trouve Bob. Donc comme il y a égalité ici, la valeur true, on va la, la retourner. Alors, on va regarder notre dernière fonction. Ce qu'on voulait savoir, c'est si c'est un, un, un nombre est un palindrome. Donc, pas un texte, mais un nombre. Hein? Alors, les nombres, on les manipule différemment. Alors, l'idée, c'est de dire, ben bah, voilà, euh, donc, est nombre palindrome, on, on va commencer, donc la variable à des NBRE, c'est pour euh, faire penser à un nombre. Donc là, on, on suppose qu'on a un nombre donc on a un nombre, il va falloir transformer en chaîne, donc il va falloir qu'on convertisse en chaîne, et une fois que cette conversion est faite, on va appeler notre fonction épalindrome qui va nous donner vrai ou faux alors, la conversion ça se fait avec euh, la fonction euh, str qui est fournie, hein. par exemple si je fais str de 124, ça me donne le texte 124 et donc ce texte là je vais pouvoir l'utiliser pour, euh, dans la fonction et palindrome. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ici, il faut que je me... que je que je dise qu'est-ce que c'est que ma chaîne C'est str de nbre. D'accord Donc là, je prends en compte les nouvelles définitions. Voilà. Et puis, ici, on va dire, par exemple, est nombre palindrome. Donc, voilà. Est-ce que... 124 c'est un nombre palindrome bah ben non parce que 124 si je calcule l'inverse euh, du nombre hein, donc là si je fais l'inverse de str de 124 voilà ici ça me donne 421 et comme 421, le texte 421 est différent du texte en 24 c'est pas bon et si je reprends ma fonction et palindrome par exemple, mais je mets... Voilà, ici ça va me dire trou parce que quand je lis 124 421 dans l'autre sens, ça me redonne aussi 124 421. Donc c'est bien un palindrome. Bah, écoutez, on est arrivé donc euh, au bout de, de l'exercice. Hein, on a réussi à, à, à, à compléter le code de, de toutes nos fonctions. Hein, donc ici, et euh, bah, sur ce, bah, je vous remercie euh, beaucoup pour votre attention, et puis je vous dis à bientôt, au revoir.